Ils ont effectué le reboisement sur les collines afin de protéger le bassin versant. Dans la vision de la restauration en mosaïque, ils projettent d'intégrer les arbres dans les champs et dans les zones de pâturage. On look, look, a pensé qu'il y a une sorte de map de landscape, de map de landscape pour voir ce qui se passe autour de la région de Mogazan. Pour pouvoir capturer ce aspect de l'approche holistique, de savoir ce qui se fait, où est-ce que le farming,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 or the farmlands, uh, integrating tree species there will also help to stabilize the soil, thereby increasing somehow in the in the yields of these fields. Now, so, before we were in Mogazan, we had the problem with the arbres. We don't pas a lot of aussi in Mogazan. Now, we a a lot of arbres.